Merci Jean-Luc d'avoir transmis votre optimisme avec plein de petites recettes. Je crois que tous mes collègues et moi-même, on va repartir encore plus boostés. Plus qu'hier et encore moins que demain.